Chers traders et investisseurs, jeudi 13 février, bonjour. Alors, soudainement, nous nous réveillons ce matin avec 300 morts de plus d'un coup en Chine et les marchés consolident légèrement. De plus, le salon de la téléphonie de Barcelone, événement mondial, est annulé. Donc, les mauvaises nouvelles s'accumulent et les marchés restent au plus haut. Dont acte. Nous observons la situation avec le plus grand intérêt. Et très modestement, nous sommes incapables de dire avec conviction où vont aller les marchés, ne serait-ce que dans les prochains jours. Il semble que les intervenants en bourse soient meilleurs que les chercheurs qui, euh, alors que les, les, les nouvelles épidémiologiques sont mauvaises, pensent que l'anticipation est florissante. Nous en prenons bonne note. En fin de matinée, les marchés perdent plus de 1% alors qu'ils étaient au plus haut hier. C'est très intéressant. Voyons la suite. Bref, dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de 2 médailles. Dont un magnifique diamant noir et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.